C'est is... maintenant le moment de la période des questions. La parole à la chef de l'opposition officielle. Uh, thanks, uh, thanks much, uh, Merci beaucoup, speaker, Monsieur le Président. J'aimerais commencer en honorant les remarques du député de Kewatma mm -hmm. et remercier le leader parlementaire du gouvernement de lui avoir donné le temps de s'exprimer. Maintenant, c'est mon travail de changer le discours et je vais poser la première question au Premier ministre. Le vendredi, le Premier ministre a dit ceci en ce qui a trait à la distribution des vaccins ici à la province. Et je cite, je n'ai jamais vu une machine si opérationnelle. Pendant ce temps, les médecins et les experts partout dans la province ont appelé cela Chaotique, plein de confusion, le Hunger Games. Et clairement, si le premier ministre pense que c'est une machine qui fonctionne très bien, il n'a pas appris de ses, de ses erreurs. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas réglé les erreurs du passé depuis la première distribution? Réponse. Ministre de la Santé et vice-présidente, la. La réponse c'est que le plan marche très bien. Nous avons atteint notre cible de 65% pour les Ontariens de plus de 18 ans qui ont reçu leur première dose. En ce moment, on est à 67%, 9 millions des vaccins ont été distribués et nous avons près de 6 millions qui sont de rendez-vous qui sont déjà fixés et nous allons commencer... Nous allons continuer de le faire. Nous avons reçu plus d'approvisionnement et on va continuer d'aller sur ce chemin. Question complémentaire. Le vrai problème, c'est que le plan n'était pas assez bien établi, n'a pas répondu aux attentes des Ontariens que chaque, chacun pour soi n'est pas une méthode qui peut marcher pour que les plus vulnérables reçoivent leur vaccin. Et je, Dr Nathan a dit ceci, et je cite, « Ceci va créer le Hunger Games 2.0 pour les personnes âgées qui doivent à nouveau passer par différents systèmes et différents sites pour obtenir un rendez-vous. Et nous savons déjà que la confusion de masse est ce qui a créé la confusion par rapport au vaccin AstraZeneca. Ma question est la même. Pourquoi est-ce que le gouvernement du Premier ministre n'a pas tiré des leçons de la distribution de la première dose et ont continué le même système pour la deuxième dose Réponse ministre de la Santé. Merci. Nous suggérons à la chef de l'opposition que Vu que nous avons déjà eu 9 millions de vaccins qui ont été administrés aux gens avec environ 6 millions de, de rendez-vous qui ont déjà été pris, la plupart des Ontariens ne sont pas confus par ce système. Et c'est une bonne nouvelle que nous avons annoncée. Les gens pourront recevoir leur deuxième dose le plus tôt, plus tôt qu'on l'avait annoncé. Ils peuvent le faire en ligne, dans les pharmacies ou chez, au cabinet de leur... Euh, fournisseurs de soins, mais s'ils décident de respecter la date de leur deuxième dose, ils peuvent le faire également. Ils ont le choix. C'est ce que les gens nous ont dit, on a un système qui va leur permettre d'avoir exactement cela. Question complémentaire finale. Il ne s'agit pas de combien de doses ont été administrées, il s'agit de comment est-ce qu'elles ont été administrées. Les... Le plan a laissé ceux qui sont le plus vulnérables et qui ont besoin de protection, qui ont besoin de plus de protection, complètement ignorés face à l'accès au vaccin. Et on a vu le gouvernement qui, pendant des semaines, ont dit qu'ils ont répondu au problème des zones sensibles et finalement qui ont abandonné ces stratégies une semaine plus tôt ou plutôt deux semaines. Les, les étudiants vulnérables et les personnes âgées, sont ignorés par rapport à la première dose. Il ne s'agit pas de combien de personnes peuvent avoir facilement accès à la première dose. Il s'agit des personnes âgées qui se retrouvent dans une position où ils ne peuvent pas avoir accès à leur deuxième dose. Et les rapports continuent d'être présentés dans les médias au sujet des personnes qui n'arrivent pas à obtenir leur deuxième dose. Où est le plan qui va permettre que les personnes les plus vulnérables soient en mesure d'avoir accès au vaccin. Ministre de la Santé, merci. Je dirais à la chef de l'opposition officielle, à vous, que ce qu'elle suggère n'est simplement pas le cas. Nous avons une stratégie que nous avons instaurée pendant le mois de mai, pendant deux semaines, où nous avons alloué 50 de nos vaccins aux zones sensibles et cela a marché. On a une situation en ce moment où les personnes vivant dans ces zones sont à près de 8 d'avoir pu être vaccinées pour la première dose. Par rapport aux gens dans les zones, hors des zones sensibles. Et nous avons suivi les recommandations des experts médicaux. Nous avons doublé le nombre des doses par rapport au nombre de cas. Nous avons suivi les recommandations, nous avons prêté attention aux zones sensibles et nous avons également travaillé en donnant la priorité aux personnes dans les foyers de soins de longue durée, dans les maisons de retraite, et nous avons commencé la deuxième dose. Si les gens veulent, veulent, veulent changer la date de leur rendez-vous, ils peuvent le faire. Merci. Réponse. Prochaine question. Ma question est aussi au Premier ministre. Les étudiants et leurs parents ont été laissés en suspens en attendant les détails d'une réouverture, d'une potentielle réouverture des écoles. Pendant plus d'un an, malheureusement, le premier ministre a décidé de tout simplement réfuter les préoccupations des parents et des enseignants et des travailleurs éducatifs, alors qu'ils insistaient que les écoles soient plus sécuritaires. Et évidemment, aujourd'hui, ils ont décidé de couper le, le budget du ministère de l'Éducation. Jeudi, le Premier ministre a finalement décidé à la dernière minute d'avoir des consultations avec les communautés. Alors ma question est, pourquoi est-ce que pendant plus d'un an, le Premier ministre a pensé que les étudiants et les élèves de cette province et leur éducation n'étaient pas une priorité au lieu d'attendre jusqu'à la dernière minute? Réponse, ministre de l'Éducation comme le chef, comme le médecin hygiéniste en chef l'a confirmé, nous avons toujours essayé d'assurer que les écoles sont sécuritaires et nous avons toujours reconnu que les écoles reflètent nos communautés. Et c'est pour cela que l'été dernier, nous avons investi 1,6 milliard de dollars afin de permettre d'embaucher 7 000 autres employés améliorer la ventilation de 95% dans les écoles, instaurer 45 000 nouvelles unités pour améliorer les écoles. Cela nous a aidé à réduire le cas, les cas dans les écoles en suivant les recommandations. Et oui, nous allons tenir les consultations pour assurer que nos décisions sont les bonnes pour ne pas compromettre les sacrifices que les Ontariens ont faits pour réduire les cas et pour augmenter les vaccins partout dans la province. Question complémentaire. Monsieur le Président, je dois dire que ça donne des volumes sur l'année que le gouvernement n'a pas lancé les consultations. Et j'ai attendu à la dernière seconde. Et ce qui est complètement inacceptable, et ça fait presque une année où ce Premier ministre et ce gouvernement ont retiré les préoccupations sur la sécurité. Il y a un des enseignants qui a parlé sur ce, cette consultation de dernière minute, en particulier, a dit le suivant. Aaron Roy, éducateur de Essex, a dit de donner quelqu'un un avis d'une heure, d'une euh, journée plutôt, quand on a demandé à être consulté sur cette décision, c'est pas... Vraiment vrai. Les écoles étaient les premières ouvertes et les dernières fermer. Ce gouvernement attaque les enseignants qui posent des questions sur euh, la santé. Maintenant, la santé publique, la table scientifique et euh, les éducateurs ont ajouté leurs mots. Mais quand est-ce que le, on va avoir une approche régionale comme on le suggère Merci. Regardons la perspective du euh, docteur euh, à la table scientifique qui dit euh, C'est l'Ontario, c'est le seul qui a fait un bon travail. Comparé au Royaume-Uni, c'est bien mieux avec ce qui s'est passé. Le docteur Williams a dit que nos écoles sont sécuritaires avant qu'on ferme. Monsieur le Président, on a consulté, on a investi, on a mis en place un plan qui mène la nation et notre engagement, c'est de prendre le temps à faire les bonnes choses et continuer à consulter et de donner la certitude que tous les parents ont besoin d'avoir. Question complémentaire. Ça a été une année difficile pour les parents, pour les enfants, en particulier parce qu'ils ont été coincés à la maison depuis des mois. Les enfants manquent leurs, am leurs amis, leur manque l'interaction euh, sociale aussi. Et ils ont besoin et les parents ont manqué une vie normale, mais ils sont très, très préoccupés quant à la capacité de leurs enfants d'apprendre. Ils ont vu leurs enfants devenir encore plus déprimés et plus seuls. De rien qu'ils puissent faire quant à ça euh, a eu lieu. Et ils sont là, ils sont incapables de répondre à ce qui le se passe, se passe avec, les avec leurs enfants. Le Premier ministre aurait dû donner toute première priorité aux écoles et par la suite, il a dit qu'il y avait des problèmes à attaquer des enseignants et euh, les et, et, et, et travailleurs en éducation. Et il a eu le culot à ce moment de faire des... Euh, Réduction dans les salles de classe. Je pense que c'est bien temps que le Premier ministre écoute le conseil du groupe consultatif scientifique pour qu'on puisse rendre les écoles plus sécuritaires. Est-ce qu'ils vont le faire Réponse du ministre de l'éducation. On va continuer à donner au conseil scolaire avec des gaz sans précédent à plus d'un milliard de dollars, 1,6 milliard de dollars pour l'année scolaire et aussi d'autres montants pour l'apprentissage. 1,6 milliard de dollars de renouvellement des ressources en COVID-19. La différence, c'est qu'il n'y a pas de l'argent du fédéral, c'est la province qui mène pour assurer que toute mesure de santé publique, même si on sait les vaccins avec euh, une dose double en septembre et tous euh, les Canadiens. Ça nous donne un espoir quant à, à, à, à l'automne. Mais on a des investissements en place et on donne engagement aux parents et au personnel qu'on va euh, les maintenir en, en sécurité. Question suivante, la députée de Toronto Centre. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Les peuples autochtones partout au Canada euh, souffrent cette fin de semaine, le corps de 215 enfants ont été découverts dans les fosses communes dans un pensionnat à Kamloops en Colombie-Britannique, un ancien pensionnat. Le décès d'enfants autochtones est un crime contre l'humanité et le gouvernement doit répondre à sa responsabilité comme toutes les institutions. C'est un secret ouvert qu'il euh, y a des enfants dans ces propriétaires des pensionnats. Suite au projet des enfants malades euh, qui manquent euh, de la commission de réconciliation de vérité. Tout euh, pensionnat doit être cherché. Est-ce que ce gouvernement s'engage à chercher euh, les euh, terrains des anciens euh, pensionnats pour les Indiens en Ontario pour trouver les enfants perdus Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie la question. Et je comprends que c'est tout un défi cette fin de semaine et la demande c'est que raisonnable et on a hâte de travailler avec les Premières Nations pour assurer que cela ait lieu. Question. question complémentaire. Merci. Tous les peuples autochtones qui, qui vivent au Canada aujourd'hui sont des survivants du de génocide canadien. Dans les pensionnats pour les Indiens, de la loi sur les Indiens, et des survivants et survivantes de la prise des enfants dans en les années 60 et de l'impréhension des enfants et des survivants d'un système d'un racisme systémique qui essaie de, de d'effacer les identités, cultures et langues. Mais il est temps que le gouvernement ontarien accepte sa responsabilité et pose des gestes pour assurer la justice, dignité et équité pour tous les peuples autochtones. Est-ce que ce gouvernement s'engage à assurer qu'il y a de la justice pour toutes les familles qui ont été frappées par les horreurs des pensionnats indiens et créer une journée de deuil et de souvenir pour ceux qui ont disparu dans les pensionnats? et aussi pour les suivants et leurs familles. Le leader parlementaire du gouvernement, merci. J'apprécie la question de l'honorable député Plut. Évidemment, le message du DTP de Kewutnik a été entendu par nous tous. Et j'ai hâte de travailler avec les députés d'en face pour assurer même avant la, la pause parlementaire et la levée de la Chambre, qu'on puisse avoir un projet de loi de député, par exemple, pour reconnaître un deuil comme ça. Et donc, on va travailler ensemble, on est prêt à travailler ensemble. Merci. Question suivante, la députée de Perry Nisfield. Merci, Monsieur le Président. Les résidents de berry Nisfield, comme beaucoup d'Ontariens, veulent avoir leur été de retour avec leur le décret de rester à la maison qui expire cette semaine. Et enfin de pouvoir continuer, on sait qu'il qu'on a, a besoin des mesures plus strictes pour contrôler la COVID-19. C'est un, un fait, plutôt, qui est appuyé par les, les données, par les données scientifiques et des pays au monde qui ont adopté des mesures. On nous savons que c'est pas juste des cons. Euh, euh, des voyageurs internationaux. La COVID-19 euh, vient d'autres provinces. Mais notre gouvernement continue à demander de le, des gestes pour euh, sécuriser nos frontières, mais ce n'est pas une priorité pour une premier ministre fédéral. Est-ce que la so solliciteur générale peut dire aux résidents de Bereniceville et à tous les Ontariens quel est le statut de ce que notre gouvernement fait avec ses frontières? Réponse de la solliciteur générale. La députée comprend comment ça peut. Dévaster une communauté. La troisième vague en Ontario a été poussée par des variants découverts d'autres pays. La grande majorité, c'était des variants préoccupants. C'est pourquoi le décret d'urgence qui fait le limite le voyage en Ontario, du Manitoba, du Québec et de toutes les frontières a été. Prolongé jusqu'au 16 juin, nous continuons à défendre au gouvernement fédéral pour que oh, on limite le voyage par avion. On a envoyé quatre lettres au gouvernement fédéral, on n'a pas reçu de réponse. Maintenant, quand on gagne du terrain sur les nouveaux variants, on voit une réduction du nombre de cas. Il est temps que le gouvernement fédéral libéral, qui prenne des mesures pour restreindre l'accès euh, des Merci. voyageurs internationaux. Merci. Question complémentaire Merci. Merci, M. le Président. Depuis quelques semaines, on a vu une crise dans la troisième vague, mais on a vu qu'il y a eu moins de cas et moins de gens à l'hôpital, ce qui est bien. Même s'il y a moins de cas, je sais que beaucoup d'Ontariens pensent avoir des vacances ici en Ontario plutôt qu'ailleurs. Et se demandent pourquoi d'autres provinces, il y a d'autres restrictions. Pourquoi c'est important que les restrictions restent la solliciteur générale. Merci, merci pour son, votre intérêt. Euh, la, le bureau de santé du Nord-Ouest fait un bon travail. Il a le moindre nombre de cas depuis sept jours, dimanche. Et ils ont eu sept, zéro nouveau cas. Il faut souvenir que le Manitoba, la province voisine, a une éclosion sérieuse. L'Ontario va continuer à tout or, à offrir de l'aide qu'il peut en aidant. À, ayant 24 résidents euh, du Manitoba qui sont dans euh, soins intensifs ici en Ontario. On a hâte d'accueillir de, des, des gens du Manitoba bientôt, mais on peut voir l'effet positif de réduction de la mobilité des régions qui ont des éclosions aux communautés isolées. Le, gouvernement, euh, le Premier ministre Ford a demandé au gouvernement fédéral qu'ils fassent leur travail. On continue à dire clairement au gouvernement fédéral. On leur demande de prendre des mesures plus strictes aux frontières. Merci. Merci. Question suivante. Le député de London North. Ma question s'adresse au Premier ministre. La semaine dernière, euh, le PECAP, le Conseil de vérification pour les collèges et universités a rejeté la demande de l'Université de, de Charles McVitie et euh, les Ontariens étaient soulagés. Ce gouvernement a euh, apporté des euh, euh, mesures législatives favorables dans un projet de loi omnibus pour que, afin que M. McVitie continue à parler de sa haine à la communauté lgbtq de et le, les Petites de ce comté sont contre toute forme d'homophobie, de transphobie, de biphobie et est-ce que le gouvernement va faire la chose qui s'impose et déchirer l'article 2 du projet de loi 213, l'annexe 2 du projet de loi 213, l'adjoint parlementaire et député de Northumberland Peterborough. Merci, Monsieur le Président. On Rejoint le député d'en face en condamnant toute forme de haine. Quant au projet de loi devant la Chambre et le processus indépendant de la commission d'évaluation des collèges et universités, nous voulons nous assurer que le Conseil de qualité, on a dit qu'on respecterait leur décision et on l'a fait. Question complémentaire, monsieur le Président, ce gouvernement condamne la, la, la haine n'aurait pas adopté euh, le... Euh, le projet de loi avec l'annexe 2. Charles mcvicney a lancé une campagne pour convaincre le gouvernement d'avoir sanction royale à son projet de loi et attaque les fonctionnaires et, et a envoyé une vidéo pour que le gouvernement ignore le processus. À chaque fois qu'on a des mesures législatives dans les livres, c'est plus proche pour donner à, à Charles McVic ce qu'il veut. La seule façon d'envoyer, c'est d'enlever ce, cette annexe. Je pense qu'il faut enlever l'annexe 2 du projet de loi 213 Est-ce que le gouvernement va changer ce projet de loi immédiatement Merci, Monsieur le Président. La force de notre système postsecondaire, c'est parce qu'il y a l'analyse indépendante du groupe, comme le processus de l'autorité d'évaluation. C'est à cause de ces processus indépendants des élus, des politiciens. C'est pourquoi on a un système d'éducation de, de haute qualité qui n'a pas la haine dont parle le député. Et, si le Président, on va toujours respecter ce processus indépendant. C'est à cause de ces processus indépendants qu'on a vu une expansion à l'Université d'Alcoma euh, qui a l'autorité de décerner euh, des diplômes. Et c'est pourquoi on a vu à euh, Ocadieux au aussi de donner des diplômes. Euh, c'est un processus indépendant. On va laisser tout ça et rester indépendant. Merci. Nouvelle question, la députée de Donneval-Ouest. Je veux reconnaître et remercier le député de Kuwait, de ses remarques. Monsieur le Président, mes premiers petits-enfants, leurs petits-parents étaient des survivants. Et il y a quelques années, un voyage, un enfant, pendant le voyage, on dit où sont toutes les Premières Nations où ils étaient allés. Et ma fille, qui était bénévole, elle a dit ils sont ici. Et comme le député de Kwe a dit, ils sont ici. Nous sommes tous ici. On ne peut pas s'attendre à ce que les enfants connaissent notre honte partager l'histoire vraie, sauf si on l'enseigne. Monsieur le Président. Au Premier ministre, est-ce que le gouvernement va revenir sur cette décision de 2019 et rendre l'éducation autochtone et l'enseignement vrai des pensionnats obligatoires à l'école élémentaire et secondaire Le leader parlementaire du gouvernement pour sa réponse. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie la question de la députée d'en face. On a tous, c'est clair à chaque jour, si ce n'est pas encore, que c'est important qu'on fasse tout ce qu'on puisse pour assurer qu'il y a la réconciliation à travers le Canada. Le député, les mots de la députée d'en face, c'est une de sérieuse de l'importance. Et je vais travailler, continuer à travailler avec tous les députés de la Chambre d'une façon non partisane pour assurer qu'on puisse avancer. Et une des choses les plus difficiles d'être que les députés ont été ici. C'est d'entendre le député de Cohen de parler du fait qu'il ne se sent pas parti de cette place, que cela ne reflète pas toujours l'Ontario et le Canada qu'il connaît. On a un travail à faire afin qu'on puisse s'assurer de ça. Aujourd'hui, on, on va toucher les circonstances horribles en Colombie-Britannique, faire notre mieux pour faire ce qui s'impose pour ces familles et les aimer. Et les gens qui ont souffert de, depuis trop longtemps. Question. Question complémentaire. Um, Speaker, Monsieur le Président, respect, avec tout le respect que, le que je vous donne, aujourd oui, aujourd'hui, on parle de ces petits enfants, enfants, qui qui enfants, pour enfants pour dont les, les restes ont, ont été trouvés et, et c'est une histoire horrible, dit, comme le député de Quitten c'est horrible, ça a été répété partout dans ce pays. Et donc, alors, si le gouvernement est sérieux et j'apprécie les gestes des euh, drapeaux en berne, etc., moi j'étais en chambre en tant que première ministre, j'ai posé euh, des excuses et c'était un geste, mais ces gestes doivent être suivis par des actions. Et une des premières que ce gouvernement a fait quand il est arrivé au pouvoir, il a arrêté d'écrire un programme qui aurait enchâssé la vérité sur les peuples autochtones dans ce pays, dans nos programmes scolaires. Est-ce que le Premier ministre, s'il vous plaît, va rendre clair et va s'assurer que cela a été rectifié, qu'en fait, la voie où on était en 2018, c'est de, de suivre les gestes avec de, des actions réelles, que cela soit fait sinon qu'on commence demain, Monsieur le Président. Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Et franchement, je pense que la voie Gompré peut être une me meilleure voie. Et je positivement, je crois que ça peut être mieux, premier, meilleur pour les Premières Nations quant à la santé et l'éducation pour les populations de la province afin qu'ils comprennent mieux les horreurs dont parle le député de Quitton. Est-ce qu'on a plus de travail à faire? Ou à faire? Oui, absolument, on en a. On a une responsabilité d'aider, comme le député de Toronto Centre, Rosel, a dit, d'assurer que d'autres écoles résidentielles, d'autres pensionnats soient là pour trouver les écoles aux pensionnats. Est-ce qu'on a un meilleur travail à faire comme la députée de Donneville Ouest a mentionné? Oui, absolument. Est-ce que ce gouvernement va attendre 15 ans pour le faire? Non. On va faire tout ce qu'on peut pour vivre répondre aux responsabilités que tout gouvernement a vu en donnant aux Premières Nations la meilleure occasion de vivre et de prospérer en Ontario. C'est une responsabilité qu'on a, on va le faire. Question suivante, la députée de Berry-Innisfield. Merci. Mes questions s'adresse au ministre des Industries euh, de, du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture. Les Toronto Maple Leafs et les Canadiens de Montréal ont une rivalité qui a une longue histoire dans la NNH. Et aujourd'hui, on va avoir le septième jeu. Et samedi, 2500 fans étaient à la, à la partie 6 au centre Bell de Montréal. L'atmosphère était incroyable. Et la MLSC a proposé un plan pour que tous les gens soient vaccinés pour la septième jeu partie. Et c'est la première fois que les Lips et les Habs se sont rencontrés pour les quarts de finale. Est-ce qu'on va pouvoir avoir des travaux en santé? La ministre des Industries, du Patrimoine, du Sport, du Tourisme et de la Culture. Je veux remercier la députée de bon travail. Et avant que je commence, au député de Quitten et Toronto Centre. Et de Don Valley West. J'ai apprécié vos commentaires et je demande du, du bruit qu'il y a. Aujourd'hui, on aurait euh, pouvoir avoir du, euh, euh, du silence pour qu'on en, vous entende mieux. On a de bonnes voeux. On a pu travailler avec Médecins et GIS en chef et Santé publique de l'Ontario pour assurer que 2550 travailleurs de première ligne qui ont été vaccinés peuvent aller à la septième jeu de la première ronde de la Ligue canadienne de la Ligue nationale d'hockey. Je veux remercier Maple Leaf pour Sports Entertainment qui ont couvert le coup et la Banque scotia qui a couvert pour que les gens portent un chandail de Toronto Maple Leaf. Mon, mon équipe, c'est les sénateurs d'Ottawa, mais je vais conclure là-dessus Go Leafs Go. Question complémentaire. Merci, Mme la ministre. et de bonnes nouvelles. Non seulement pour pour les partisans des Leafs, mais aussi les héroïnes et héros de première ligne qui seront au jeu. Mais Beaucoup de gens écoutent dans la province. C'est évident que le plan continue. 2550 fans pourront aider les garçons en bleu et on espère qu'ils vont gagner contre les, les Canadiens de Montréal. Et comme vous savez, pour beaucoup de résidents et d'autres gens, les sports jouent vraiment un rôle très important. Ils ont hâte de, de, de retour au jeu. Comment est-ce qu'elle pu le retour au jeu? La ministre du patrimoine, je remercie l'Association des hôpitaux de l'Ontario qui a eu la loterie pour laisser les 2550 travailleurs qui ont été vaccinés de pouvoir jouer. Vendredi dernier, j'ai passé du temps avec Marnik Backman pour la la chef de mission euh, qui a, a, a, a, où on a eu le vaccin donné pour l'équipe euh, Canada et on a clé toutes les athlètes de l'Ontario de l'équipe Canada 1100. Nous sommes contents que l'Institut canadien des sports en Ontario euh, et on a engagé 59,4 millions de dollars et 15 millions de dollars pour qu'on revienne au sport. Quand on voit plus de gens vaccinés et le meilleur temps, euh, la table centrale va s'assurer qu'il y a plus de sport et qu'on puisse savoir quel est un retour au jeu des ligues professionnelles amateurs à l'air et quand est-ce qu'on va avoir du public. Merci. Question suivante la députée de Toronto-Saint-Paul, Monsieur le Président. Demain, c'est le 1er juin, et le loyer est à payer pour beaucoup de propriétaires de PME à Toronto-Saint-Paul. Et les magasins ne peuvent pas ouvrir, ils peuvent vendre à la porte, mais les ventes ont, ont, ont euh, baissé. Et le euh, toronto a, euh, le train léger a vraiment déchiré notre population. CrossLinks a déclaré une pandémie, une urgence. On négocie au gouvernement pour avoir plus d'argent pour compléter le projet et une note de fin plus tard. Il y a beaucoup de chaos, pas de stationnement, l'entrée est bloquée, et il n'y a pas de trottoir et c'est vraiment dévastateur pour les entreprises. Ma question au Premier ministre, est-ce que ce gouvernement va finalement appuyer l'opposition officielle la motion de la proposition officielle où on interdise les expulsions commerciales pendant la pandémie et aussi résidentielles. Oui ou non, le leader parlementaire du gouvernement, vous savez, on a travaillé pour assurer que nos créateurs d'emplois, propriétaires de petites, moyennes et grandes entreprises puissent survivre ce qui a été une pandémie de santé mondiale dévastatrice et aussi économique. Et euh, quand on revient de la pandémie, on veut s'assurer que euh, l'économie puisse s'épanouir. Oui, on va pouvoir survivre pendant ces étapes finales de la fin de la COVID-19 dans la province de l'Ontario afin qu'on puisse vous, uh, voir une reprise de l'activité économique. Ce qu'on a vu avant la uh, COVID-19, en Ontario, on était des tout premiers en création d'emplois, en croissance économique. On faisait beaucoup d'investissements dans les transports communs, dans les transports. Et c'est ce qu'on veut voir quand on sort de la COVID-19, qu'on ait tous les outils afin qu'on puisse prospérer quand on en sort. Question complémentaire. Quand une petite entreprise ferme. Les euh, emplois perdent, l'identité culturelle et économique disparaît. Il faut qu'on consulte avec les PME, qu'on puisse rendre plus facile l'admissibilité au programme de soutien au loyer, que les travailleurs restent sur le paiement et que les entreprises puissent rouvrir, en particulier ceux qui sont des propriétés de femmes, de personnes, de propriétaires d'entreprises euh, noires et racialisées. Dans la petite Jamaïque, on dit qu'il y a 140 entreprises qui ont fermé depuis le début de la construction. Et sa liste a été grandie vraiment beaucoup avec la pandémie. Ma question au Premier ministre, est-ce que le Premier ministre va appuyer ma motion qui demande à ce que la santé économique de la petite Jamaïque euh, qui inclut du financement direct aux PME, désignation du patrimoine de la petite Jamaïque, et qu'on ait du logement abordable dans toutes les constructions nouvelles résidentielles. Merci. L'adjoint parle. Excusez-moi. Le ministre associé délégué aux petites entreprises et à la direction des formalités administratives. Merci. J'apprécie la question de la députée d'en face pour soulever ses préoccupations. On a eu beaucoup de consultations avec les propriétaires d'entreprises, chambres de commerce, dans les communautés raciales racialisées pour voir l'impact que la COVID a eu pour les entreprises en particulier. On va continuer à s'assurer que ces entreprises aient accès au gouvernement et qu'on écoute leurs préoccupations. On a à date, par le programme de subvention au PME, on a payé à 110 000 petites entreprises, 1, 5 milliards de dollars de soutien. On a aussi enversé 86 000 deuxième paiement automa automatique, 1,2 milliard de dollars additionnels pour appuyer les PME. Mais quand on vous regarde en avant de nous, la, le plan de réouverture a été établi et ça va continuer pour la numérisation. La députée de 35 points, on va faire tout ce qu'on peut pour assurer que les entreprises puissent se remettre de tout ça. La question suivante, le député du York Centre. Merci. Au leader parlementaire du gouvernement, on a forcé les députés PC pour voter en faveur de la motion en donnant au gouvernement le pouvoir de prolonger des ordres d'urgence. Le prolongement va été fait par un comité du gouvernement sans vote en chambre. On va couper le Parlement de la décision les plus importantes dans notre vie. Le premier ministre va avoir l'occasion de fermer les écoles et parce qu'il le dit. C'est sans précédent abus de pouvoir comme abus de pouvoir. C'est la chose la plus antidémocratique depuis qu'on l'a établi il y a 150. Ce n'est pas nécessaire et hostile à la démocratie. Ce n'est pas une dictature. Ma question au leader parlementaire du gouvernement, est-ce que le leader parlementaire va arrêter ces, cet assaut à la démocratie et va donner aux députés aux conservateurs la liberté de voter dans cette, compte à cette motion. Le leader parlementaire, il y a cette interaction de voir venir de ce député qui tout d'un coup est devenu très indépendant et il a voté en faveur de toute mesure de ce gouvernement pour maintenir euh, cette province en sécurité. Il y a un projet de loi qui a été adopté. Il était trop content de voter dans le lobby, euh, contrairement au député de Cambridge qui a, a s'élevé. Ce monsieur ici a voté de façon enthousiaste en appui de ce projet de loi. Je suis très content. On a fait tellement de progrès pour lutter contre la COVID-19. La bataille n'est pas terminée et beaucoup de gens aimeraient déclarer victoire, mais ce n'est pas terminé. Et On aimerait que les créateurs d'emplois puissent prospérer. Il faut qu'on travaille afin qu'on puisse continuer à, à, à répondre. Non, on ne va pas déclarer victoire à la COVID-19 jusqu'à ce qu'on ait la victoire. Merci. Question complémentaire. Ce gouvernement, c'est la chose la moins démocratique qui fait tout que le leader parlementaire a suggéré que j'ai voté en faveur. C'est un mois après... Il m'a expulsé. Il m'a menacé de l'exposer parce que je m'opposais contre le confinement. Et tous les députés sont là et disent, et ils l'applaudissent. Oui, j'ai voté pour ça il y a un mois. Mais un an plus tard, on est là, même si tout le monde est passé à autre chose. En Colombie-Britannique est sorti. En Alberta, on enlève les restrictions. Oui, ici on prolonge. Oui, la députée de Cambridge a, a, a, a, a, a, a voté contre et a été expulsée. Je dis, arrêtons cette folie. Le, la députée de Cambridge. Nous faisons notre travail. Nous sommes ici, nous représentons les concitoyens, nous ne sommes pas juste des mégaphones du gouvernement. C'est ce que cette motion fait. On élimine la fonction de cette chambre. Donc ma question, est-ce que le leader parlementaire va permettre une un mise au voie libre sur cette motion, oui ou non Le leader parlementaire du gouvernement. J'ai euh, raté ces six mois uh, plus qu'il nous a donné pour lutter contre la covid c'est un monsieur qu'en mars a voté. Interruption du président. La députée, le député à l'ordre, s'il vous plaît. C'est un député qui en mars a voté en faveur des mesures. En avril a voté en faveur de ces mesures aussi. En mai a voté en faveur de ces mesures. En juin a voté en faveur de ces mesures. En juillet a voté en faveur de ces mesures. En septembre a voté en faveur de ces mesures. Et bien sûr, de septembre, octobre, novembre, décembre, on trouve qu'il le faisait pour nous. Qu'il le faisait pour nous. Donc, j'apprécie combien il a fait pour nous pour nous et l'aide qu'il nous a donnée pour mener la province dans la bonne direction pendant la COVID-19. Mais j'apprécie le fait qu'il maintenant il est là de ce côté-là. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci. Question suivante. Député de Berry, Ma question s'adresse au ministre associé des petites et moyennes entreprises et réduction des formalités administratives. À l'Ordre, député de York Centre, Alors. l'Ordre, leader parlementaire du gouvernement, à l'Ordre. Nous pouvons passer aux avertissements très rapidement. Reprenez la pendule. Vous avez la parole. La question s'adresse au ministre associé des petites entreprises et des réductions des formalités administratives. Nous voulons aider les PME. Nous voulons réduire les formalités administratives. Pendant cette pandémie, le gouvernement continue de soutenir les entreprises avec un soutien direct. Nous savons que nous devons les aider également à contrer des problèmes euh, à long terme et les aider avec la relance économique. Est-ce que le ministre associé peut nous dire comment nous réduisons les écueils pour qu'il y ait une meilleure relance économique? Mm -hmm. Ministre associé. Merci beaucoup. Merci à la députée de Barry, innisville pour cette question. Je reconnais le leadership dont elle a fait preuve. Nous voulons continuer de nous assurer que l'Ontario soit la juridiction la plus compétitive. Nous voulons continuer d'attirer de nouveaux investissements. Grâce au projet de loi que nous avons proposé, nous avons modernisé l'Ontario. Nous avons beaucoup de services qui sont maintenant offerts en ligne. Cela implique les candidatures qui peuvent être faites en ligne. Les enregistrements d'un plaque d'immatriculation, par exemple. Nous sommes novateurs. Nous voulons que les entreprises aient toutes les occasions possibles pour avoir du succès. Nous voulons qu'il y ait davantage de certitudes, par exemple dans le secteur minier. Nous avons une approche diversifiée. Nous voulons demeurer compétitifs. Nous voulons continuer d'être une grande juridiction député de berry Merci au ministre associé de parler de compétitivité. C'est crucial pour nos entreprises. Dans ma circonscription, c'est et se tout également dans la province. Les sec le secteur des, des transports en a besoin également et plusieurs autres organisations comme la Chambre de commerce. Est-ce que le ministre associé peut nous dire comment la loi pour la compétitivité aura un impact positif sur le secteur des transports. Merci ministre associé, merci à la députée pour sa question. Nous prenons plusieurs mesures pour soutenir le secteur des transports. Nous voulons que le transport soit plus efficace. Nous voulons que ce, que ce soit plus sécuritaire pour nos camionneurs. Les camionneurs doivent, se, euh, doivent euh, fa, euh, se conformer à plusieurs inspections, par exemple. Nous voulons nous assurer qu'ils rencontrent les standards euh, mis en place. Nous allons alléger les, for le, les formalités administratives. Mais ainsi, ils pourront, ces camionneurs pourront rester sur la route. Nous allons consolider ce processus pour que nos camionneurs puissent se concentrer sur la livraison de produits, par exemple aux épiceries, aux pharmacies. Nous voulons nous assurer qu'ils aient la possibilité d'agir ainsi. Nous voulons également moderniser le système de renouvellement des plaques d'immatriculation. Merci beaucoup. Question suivante. Député de Sainte-Catherine. Ma question s'adresse au premier ministre. Le premier ministre a mis un plan de réouverture. Pourtant, ce plan de réouverture fait en sorte que les entreprises seront, perdu seront fermées pendant des semaines, voire des mois. En fait, un opérateur un, un propriétaire de gym de ma circonscription ne sera pas capable de réouvrir pleinement à plein potentiel d'ici les prochains mois. Si c'est ce genre de plan, eh bien... Les entreprises ont besoin d'une troisième ronde de financement. Il faut que ce problème soit contré le plus rapidement possible. Monsieur le Premier ministre, allez-vous offrir des, dé des détails par rapport aux, aux subventions pour que les entreprises puissent finalement voir la pandémie derrière eux et qu'elles puissent retomber sur leurs pieds? Okay. Ministre associé des petites entreprises et de réduction des formalités administratives? Merci, M. le Président. Nous savons à quel point la situation est difficile pour beaucoup de PME. C'est pourquoi nous avons offert un soutien sans précédent. 2,8 millions de dollars en soutien direct pour les PME à travers l'Ontario. Nous avons ainsi aidé des milliers d'entreprises. En plus de ce soutien, nous avons fait le plus grand investissement en ligne. Nous avons investi 10 millions de dollars supplémentaires pour aider les entreprises. Nous vous avons également offert un report d'impôt de 100 pour les ces mêmes entreprises. Nous reconnaissons que ce sont des périodes très difficiles pour les entrepreneurs. C'est pourquoi nous avons investi 2,8 milliards de dollars en termes de subventions pour que ces entreprises aient le soutien afin de passer au travers de cette période extrêmement difficile. Question complémentaire? J'aimerais dire une chose. Ce n'est pas réassurant pour les PME de Sainte-Catherine ou de Niagara, qui font face à un, un confinement qui dure depuis trop longtemps. La région de Niagara a fait une évaluation et Cela a mis en lumière les coûts liés au confinement et ce dû à l'échec de ce gouvernement. Le sondage révèle que 81 des entreprises ont vu une perte de revenus en 2020. La majorité des répondants ont affirmé qu'ils auront besoin de trois ans avant, une, une, une, avant de retomber complètement sur leurs pieds. C'est à Sainte-Catherine Saint et dans la région de Niagara. Pourquoi est-ce que ce gouvernement refuse d'émettre une troisième ronde de financement de subventions aux entreprises, c'est s'assurer qu'il n'y ait pas d'éviction? Pourquoi ne font-ils pas... C'est euh, tout simplement une question de survie de la part de ces PME et de ces, et de ces gyms. Le ministre associé, ce gouvernement a offert 2,8 milliards de dollars en soutien direct à ces entreprises pendant la pandémie. C'était grâce au programme de subvention de notre gouvernement. Il y, avait une autre, il y a une autre subvention également qui a été offerte pour aider les entreprises qui sont dans le domaine du voyage et qui ont été affectées par la situation. On parle de subventions de 20 millions de dollars. Nous voulions ainsi nous assurer que ces entreprises elles également le soutien nécessaire. Nous allons continuer de faire tout ce que nous pouvons pour soutenir ces PME. Nous le faisions déjà auparavant, avant la, avant la pandémie. Nous avions diminué le, les taux d'impôt pour ces entreprises. Il y a eu une diminution de 330 millions de dollars en termes de diminution de formalités administratives. Nous voulons que l'Ontario demeure compétitif. Cela permettra aux entrepreneurs de continuer d'obtenir le soutien nécessaire. Merci beaucoup. Question suivante. Député d'Ottawa-Sud, ma question s'adresse au sous-ministre, à la vice-première ministre. Il est très dur de voir que le gouvernement, ce gouvernement, ne veut pas changer le curriculum scolaire, comme nous en avons parlé plus tôt. Beaucoup d'aînés ont. On se sont dit rassurés lorsqu'ils ont réalisé qu'ils pouvaient euh, qu'ils euh, qu pouvaient avoir une vaccination pour leur deuxième dose. Mais ce matin, depuis ce matin, nos lignes sonnent sans arrêt. Il n'y a plus d'abonnement euh, de rendez-vous plutôt qui sont disponibles pour la deuxième dose. Nous demandons aux aînés de 80 ans et plus. Beaucoup ont, de la difficulté, ont eu de la difficulté à avoir un premier rendez-vous. et Ils doivent maintenant passer à travers le même processus une deuxième fois. Pourtant, ils n'ont pas de garantie qu'ils auront un rendez-vous. Question? Leader parlementaire du gouvernement. Mes excuses, euh, euh, qu'il euh, n'aura pas de réponse pour la deuxième question complémentaire. De ce côté-ci de la Chambre, nous avons fait tout ce qui est en notre pouvoir pour euh, nous... Euh, pour euh, Continuer de travailler avec le ministère de l'Éducation, le ministère des Affaires autochtones, le député de l'opposition pour nous assurer qu'il y ait une vraie réconciliation. Nous devons prendre en considération ce que nous avons appris de cette chose horrible pendant la fin de semaine. Pendant un jour, je souhaite que le gouvernement libéral va changer son... Et j'espère qu'il respectera ce que nous avons vu la fin de semaine dernière. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour changer la situation. <applaudissements> député d'Ottawa-Sud, nous devons enseigner à nos enfants. Vice-première ministre, depuis ce matin, j'ai une... Commettante qui m'a dit qu'il n'y a plus de rendez-vous disponible dans la région d'Ottawa. Je ne comprends pas une chose. Comment n avons, pour, pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu nous organiser? Pourquoi faut-il passer à travers le même laborieux processus? Si ce gouvernement voulait vraiment prioriser les aînés, eh bien, ils auraient un système mis en place de façon automatique où ils l'organiseraient, de sorte que les gens ne soient plus aussi frustrés lorsqu'ils doivent prendre un rendez-vous en ligne ou par téléphone. C'est un jeu cruel. Je sais que la situation est la même dans vos bureaux de circonscription. Donc, pourquoi est-ce que ce gouvernement continue de faire des fausses promesses pour dire aux aînés qu'ils peuvent avoir leur deuxième dose, puis leur dire la semaine dernière qu'il n'y a pas assez de rendez-vous? Ministre de la Santé, je dirais aux députés de l'opposition que notre système et notre gouvernement priorisent les aînés. Les, quatre, les personnes âgées de 80 ans et plus, s'ils le souhaitent, peuvent changer les rendez-vous qu'ils ont déjà pour avoir une, un rendez-vous plus tôt. Il y a des vaccins disponibles, il y a des rendez-vous disponibles, peut-être pas dans les mêmes pharmacies où ils étaient, où ils ont reçu une dose d'AstraZeneca, par exemple mais c'est disponible sur notre, sur notre site Internet ontario.ca. Ils peuvent choisir les pharmacies où ils ont re reçu une dose d'AstraZeneca. Il y a des rendez-vous de disponibles. Il y a des vaccins qui sont disponibles. Les aînés n'ont pas l'obligation de le faire. C'est seulement s'ils veulent accélérer le processus. La plupart, S'ils le souhaitent, s'ils doivent attendre, si c'est trop de problèmes, ils peuvent simplement garder le premier rendez-vous qu'ils avaient. C'est sans équivoque et c'est très simple à faire. Question suivante. Député de Parkdale High Park. Merci. Ma question s'adresse au ministère du Logement, au ministre du Logement. Hier, j'ai vu une audience publique avec des commettants de Parkdale High Park. Une aînée et son fils handicapés ont payé leur loyer pendant 30 ans. Pourtant, leur propriétaire veut les évincer. Ils parlent de problèmes liés à la propreté. Malgré le décret d'urgence, la commission des locataires procède à des, é... à des évictions et cela met beaucoup de gens à risque. Pourquoi est-ce que ce ministère permet cela? Est-ce que nous allons pouvoir mettre fin à ces évictions pendant la période d'état d'urgence. Ministre des Affaires municipales et du Logement, j'aimerais remercier la députée pour la question. Notre gouvernement a été très clair lorsqu'il y, lorsqu y a un décret d'urgence, il ne peut pas y avoir d'éviction avec la commission des locataires. Nous l'avons dit dès le début de la pandémie, à chaque fois, le gouvernement a décidé que le gouvernement a décidé d'avoir un décret d'urgence. Il y avait une, une interdiction des évictions. Je l'ai dit à multiples reprises en chambre. Le procureur général a travaillé sans relâche pour contrer les pénuries de main-d'œuvre par rapport à la commission des locataires. J'aimerais vous le rappeler. Nous avons mis en place un projet de loi pour protéger les locataires, c'est quelque chose qui devait être fait. Pourtant, l'opposition officielle avait voté contre cette proposition. Question complémentaire? Les audiences en ligne sont un cauchemar. Il y a plein de problèmes techniques. Les locataires sont déconnectés alors qu'ils offrent des témoignages. Certains d'entre eux ne peuvent pas se reconnecter par la suite. L'expérience amène beaucoup de confusion. Beaucoup d'audiences sont mises en place en même temps et il y a des interruptions fréquentes. Maintenant, nous apprenons que ce gouvernement conservateur veut que les, les audiences demeurent en ligne. Pourtant, les locataires n'ont pas de process, un droit à un processus équitable. J'ai vu ces audiences et je peux vous le dire, elles ne fonctionnent pas. Est-ce que ce gouvernement va s'engager à ce que les audiences en ligne ne soient pas priorisées? Procureur général? La priorité de notre gouvernement est la santé et la sécurité de tout le monde en Ontario. Ce peut être avec les tribunaux indépendants, par exemple. Comme le ministre l'a dit un peu plus tôt, lorsqu'il y a un décret d'urgence, il y a une pause quant à la mise en place des évictions. Cela veut dire que le système doit néanmoins demeurer en place pour la commission de location immobilière nous avons beaucoup de nominés en ce moment. Donc, les gens qui ont des problèmes avec la Commission de la location immobilière euh, peuvent s'assurer que le processus continuera d'être fait de façon sécuritaire et indépendante. Député de Guelph, j'aimerais remercier le député de pour ses pour ses bons mots plutôt aujourd'hui. Ma question s'adresse au premier ministre. Vendredi dernier, j'ai participé à un rallye sur Zoom avec des professionnels de la santé qui demandaient au gouvernement de dévoiler son plan d'action. Le Premier ministre, Les travailleurs de la santé en ont marre que le gouvernement leur dise qu'ils sont des héros alors qu'il n'agit pas en ce sens. Je veux soutenir autant les Leafs que les travailleurs de la santé. Nous devons annuler le projet de loi 124 et les les travailleurs de la santé doivent obtenir les conditions qu'ils méritent. Est-ce que le, le gouvernement va s'engager à cela, leader parlementaire du gouvernement Nous savons à quel point les infirmiers ont été importants pendant la pandémie. Nous le savons. C'est pourquoi nous avons investi pour engager plus de 2000 infirmières. Nous voulons également engager plus de 20 000 PSSP. Beaucoup de travail a été fait pour augmenter le personnel en santé. Nous savons à quel point ils sont importants. C'est vrai, nous avons hérité d'un système qui avait été sous-financé. Un des pires systèmes en Amérique du Nord. Mais nous changeons la situation. Nous augmentons le nombre de lits, le nombre de travailleurs en santé, la qualité des soins en soins de longue durée. Nous reconnaissons le travail des travailleurs de la santé. J'espère que le député de l'opposition reconnaîtra cela. Nous voulons fournir des milliers de d'infirmières supplémentaires pour améliorer la situation. Question complémentaire? J'imagine que la réponse est non pour les infirmiers. Il y a des milliers d'infirmières qui pensent quitter la profession. Il y a également les PSSP. Les PSSP disent qu'ils pensent quitter la profession. Leur paye de pandémie va se, se terminer bientôt. Nous devons attirer de la main d'œuvre pour les PSSP et les infirmières. Il faut donc les payer comme les héros qu'ils sont. Donc, je vais demander au, au, au gouvernement de répondre encore une fois. Est-ce que ce gouvernement va s'engager à ce que la paix pour les PSSP, la paix de pandémie, soit permanente, oui ou non? Leader parlementaire du gouvernement, nous nous engageons à offrir le meilleur système pour ceux qui souhaitent de tra travailler en tant que PSSP. Nous avons reçu le témoignage d'un PSSP euh, lorsque nous avons été élus et il souhaitait que les revenus, les salaires soient augmentés. Nous savons qu'il y avait des problèmes liés au salaire auparavant, mais également au nombre de PSSP qui sont engagés. C'est pourquoi nous voulons engager 27 000 PSSP supplémentaires. Nous allons plus loin que cela, d'ailleurs. Nous voulons également engager 2 000 infirmières supplémentaires. Nous voulons aider les PSSP et c'est quelque chose qu'ils réclament depuis des années. Nous avons fait d'énormes progrès parce que nous savons à quel point ils sont importants pour que nous puissions traverser cette pandémie. Et pas seulement par rapport à la pandémie, c'est par rapport à la santé, les soins de longue durée. Nous allons les aider. Nous sommes le premier gouvernement à agir de la sorte. Question suivante, député de York Southweston. Ma question s'adresse au Premier ministre. Dans ma circonscription, nous sommes considérés comme étant une zone chaude. Il y a également beaucoup de travailleurs essentiels qui y résident. Ces travailleurs essentiels que le, le Premier ministre appelle des héros. Pourtant, nous avons été négligés lors, par rapport à la stratégie. Il n'y a pas assez de centres de vaccination. Beaucoup de mes commettants se disent confus. Ils sont frustrés de voir qu'ils n'ont pas accès au, au vaccin AstraZeneca. Ils ne peuvent pas obtenir leur deuxième dose. Ils doivent, ils doivent euh, voir ce qu'il va se produire. Que fait ce gouvernement pour s'assurer que ces personnes dans nos communautés aient le, leur deuxième dose? Et pourquoi est-ce que ce gouvernement n'a pas pu agir de façon positive depuis le début de la pandémie. ministre de la Santé. Merci au député pour la question. Comme le député le sait, nous avons un approvisionnement maintenant, euh, constant maintenant, notamment grâce à Pfizer et AstraZeneca. Ils sont alloués de façon équitable dans les différentes unités de santé publique. Il en va à tous les individus et les professionnels de la santé d'allouer ces vaccins. C'est le cas avec la Ville de Toronto. Quant aux doses d'AstraZeneca, nous savons désormais que certains ont été retenus parce que nous devions les vérifier. Nous voulions nous assurer que tout ce que nous offrons aux Ontariens est sécuritaire. Deuxièmement, nous voulons que ce soit efficace. Nous avons donc reçu 30 000 doses et nous avons la confirmation qu'ils seront sécuritaires et qu'ils peuvent être administrés. Ils seront offerts avec les fournisseurs de la santé et les pharmacies. Les gens peuvent savoir où ils peuvent obtenir ces vaccins. Ce ne sera peut-être pas à la pharmacie où ils ont reçu leur première dose, mais ils peuvent aller en ligne sur, à ontario.ca pour trouver les pharmacies qui offrent des doses d'AstraZeneca. Ils peuvent appeler et obtenir une deuxième dose. Cela conclut la période des questions. Nous avons maintenant un vote différé pour l'avis de motion 111. Il y aura une sonnerie de 30 minutes. Les députés pourront voter pendant cette période.